Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer ce direct à vous montrer ceux qui sont en train de pousser les bandits à ne pas aller à des élections ou essayer d'écarter certains candidats. Mbara Franco Maninka Dolue Nyamboli, le groupe des cabinets et des Lansanakuyaté. Eh, voici la vidéo. Eh, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé en France, voici les cabinets Koumara qui font des démarches auprès de ces gens-là. Voilà. C'est eux. Tous ceux qui étaient contre le président Alpha Condé, les Macron. Vous voyez? Ceux qui sont en train de soutenir le légionnaire. Vous voyez? Les cabinets Komara, Oui. Reçu en toute pompe, il n'est pas ambassadeur, mais les pions. Nyambolou. C'est eux qui ne veulent même pas que Sidia soit là, que Selou soit là, que les docteurs Kassori et d'autres Damaro. Ceci soit là, Nyangbolou. Mais Agnewam, Wallah, ça va péter. Inchallah, ça va péter. Alou Nyangbolou. Vous avez été premier ministre ici. Kabine Komara, vous avez apporté quoi? Nyangbolou. Mankanyangbolou. La Guinée Djoulou. Vous partez. Allez, Nazaralou. Allez, être des euh, de marionnettes. Contre vous. Le, le volume est bon. Mon frère, Kalia, Mori, il faut sortir, tu vas revenir. Il n'y a pas de problème, il y a plus de presque 300 personnes, tu es le seul. Il ne faut pas couper mon élan. là. Donc, Nyangbolou, Nyang Bosuyam nous comme les cabinets à Mafene. fou ce que là, vous n'avez rien apporté. Moi-même n'aneka courandi pour dire coupons le cordon ombilical avec les Français qui n'ont rien donné à la Guinée. Alou Fisilombalilou, Nyangbolou, la Guinée Djoulou, Vous partez vous arrêtez avec ces gens là. Depuis l'indépendance de la Guinée, qu'est-ce que la France nous a donné Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous Alou Niangbou, à cause de votre intérêt personnel, à cause de votre intérêt personnel, qu'à coup d'état, me soutenu. qu'à coup d'état, me soutenu. Niangbou, Alé Dubala. les voici, Amafene, Alouko, la Guinée, la Guinée, un de ces là, Alou Mikoka. Hein? Vous avez combattu le président Fakonde. Moi, la Guinée, intérêt défendu là, qui a dit non aux Français de piller nos richesses. Bernie Steinmet avait acheté Simandou, c'est un franco-juif, à 100 et quelques millions, grâce au président Fakonde. Et Bernie a menacé le président Fakonde avec les politiciens français pour faire partie le président alpha Condé Nyangbo, l'ouma biche là Depuis que Mamadi a pris le pouvoir, qu'est-ce que la France a donné à la Guinée Qu'est-ce que la France a donné à la Guinée L'éducation, dans les universités, qu'est-ce qu'ils ont donné à la Guinée Ils ne donneront rien à la Guinée. Parce qu'ils veulent, ils veulent toujours montrer aux Ivoiriens, aux Sénégalais, aux autres que si vous ne vous pliez pas à nos dictats, c'est comme ça que vous allez devenir comme la Guinée, comme ils sont en train de faire. Le président Alpha Condé avait vu tout ça, avait dit non à ces gens-là, qui ne vont pas piller nos richesses. Aujourd'hui, ils ont eu une marionnette Dumbuya qui est là, leur pion, sa femme est française, ses enfants sont là-bas, et tout ce qu'ils pillent en Guinée, et ils lui disent, voilà, on va garantir ta sécurité demain. Et des gens, des malhonnêtes comme les, les, les, les cabinets Comara. C'est eux qui font les démarches. Aujourd'hui, on a presque plus de 500 militaires français sur le sol guinéen. Est-ce que nous, nous sommes le Mali Nous, nous sommes le Tchad Pourquoi envoyer autant de soldats français Et ce n'est pas cadeau encore. C'est pour nous endetter encore. Nous endetter. Ils vont signer des accords pour nous endetter. piller nos richesses. Mais des marionnettes, à l'ouma fausses l'enfant, l'intérêt ton enfant est aux États-Unis Il avant, a d'abord. Il Avant de dire que vous, vous allez diriger ce pays-là. éduquer ce pays-là. Il est en train de se Il est de vous, Il est de vous, mon Il est en Malgré tout ce que vous avez eu. Vous avez travaillé à la coopération. Mais vos propres enfants, vous n'avez pas pu éduquer. C'est la Guinée, vous allez diriger. C'est nous autres, vous allez éduquer. Vous qui n'avez pas pu éduquer vos enfants. C'est la Guinée, vous allez éduquer. C'est Al-Tato. al Danatimi d'Abla. al Nyamboya d'Abla. Vous avez combattu le président Fakonde ici. Où est la démocratie là Bande de Nyangbo que vous êtes. al Pe vous avez combattu le président Fakonde. Au moins, lui, il a donné qu'à l'État. Soit petit, la route nationale, les hôtels où vous partez, vous flanquez pour faire vos, vos réunions là. C'est grâce au président Fakonde. Où Mamadi est flanqué au palais là-bas. C'était depuis le temps de l'Assad à la Grâce au président Fakonde, ça a été rénové. Alou Nyamboulou. Allez, avec Depuis Mamadi est venu. Dites-nous. Le paquet que la France a pris pour donner. Altena, Kela, Altena, Kela, Sine. Tout ce qu'ils veulent, ils ont saboté les usines. Laissé parfum à M. Koutouré. Combien d'unités? La France, lorsque l'Ansana Conte est venu, ils se sont approchés, oui, le libéralisme nanani nanana. Ils ont tout saboté. Tout ce que Lansanaconte a laissé, personne Ils ont tout gâté. Autant de Lansanaconte, ils ont tout gâté. Le président Fakonde est venu. Et tout ce que. Je vous ai dit, je vous ai parlé de soi petit. Bon là, si on ne fait pas attention, ils vont saboter. Parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée transforme la bauxite. À partir de là, on peut transformer. Et la Guinée peut dépasser ses pays voisins. Et c'était ça le plan du président Fakonde. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont saboter. Sois petit. Pour ne pas que la Guinée dépasse les autres pays. Parce que là, on, on pourra transformer la bauxite. Déjà, l'électricité, il y a une avancée. L'État va se faire de l'argent. La bauxite, on va transformer. Plus d'argent. La Guinée de ce cochon, que les autres pays là ne peuvent pas. Eux, l'autoroute. Les factures, les recettes vont où En France, en Côte d'Ivoire, pareil. Mais la Guinée, pour nous-mêmes, et c'est ce qui vont saboter devant tout le monde encore. Nyangou Sini. En le président Fakonde est très au là. Et c'est ce que le président Fakonde était en train de faire. Des marionnettes comme les Lansana, et, et les cabinet les Lansana Kouyaté, qui vont s'arrêter avec les Macron. Contre leur propre pays, à cause de leur intérêt personnel, Nyambolu. Vous avez été premier ministre, vous avez pu apporter quoi à la Guinée Nyangbolu. Brafrako Manka Kadrou Nyangbolu. Adolete. Kabine Komaralo, Des faussements pour soutenir des bandits comme ça là. Je vous ai dit, leur plan, non, ils vont qu'ils vont libérer les Fonique Mange, Que ça va changer quoi? On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Personne ne vous a dit, personne ne vous a imposé la durée. Vous avez fait une année, trois mois. Après, vous venez vous flanquer devant l'opinion nationale et internationale. Vous avez besoin de 24 mois. Les 24 mois, 5 mois déjà, il reste combien 19 bandes de vauriens. Et tu les vois en train de pleurnicher. Oui, on a besoin de 600 millions de dollars. Mais vous êtes malade. Même la Côte d'Ivoire qui a plus de population que nous. Un pays où on peut dire tout est cher. Ceux-là ci n'ont même pas mis 500 ou 400 millions pour leur élection. Mais tu entends des malhonnêtes les mourir. Se flanquer pour dire non, 600 millions. Le président Fakonde a organisé des élections avec ses fonds propres. Vous vous dites que non. Eux c'est des voleurs, c'est des incapables. Il n'a pas eu besoin de l'aide de quelqu'un. Vous vous êtes incapable aujourd'hui d'organiser des élections avec des fonds propres. Vous êtes incapables aujourd'hui de donner de l'emploi aux Guinéens. Bande de vauriens. Votre coup d'état ça a servi à quoi Bande de voleurs, de bandits que vous êtes. Vous vous avez fait quoi de mieux Vous avez changé quoi Son loup. Balou, et vous voulez que les gens vous aiment dans le mensonge. al allez à Fouanyene. al Présalfa OK. Vous avez créé combien d'emplois Même le recrutement, regardez aujourd'hui, des manifestations à l'abbé, Ils le font seulement en se en parlant seulement. Car le on dit aux gens, venez faire le test. Il y a des gens qui courent 15 km, même leurs enfants, leurs frères ne peuvent pas courir. Les enfants d'autrui pauvres, des pauvres vont courir 15 km D'autres même sont décédés même pendant ces épreuves physiques. Et maintenant, l'heure d'aller dans les classes de formation, maintenant, on rejette ces gens-là. Ils prennent leurs parents, ils, ils prennent les matricules, ils donnent à leurs parents. Oh, « Dieu n'aura pas pitié de vous. » Vous qui êtes dans l'armée, Ali là, le 5 septembre, c'est vous qui avez fait le discours hein, devant les jeunes de l'Axe. Ah non, vous êtes l'avenir de ce pays. De là, voilà les recrutements. Nous allons commencer par vous. Euh, euh, fils Balilo. Euh, fils Balilo. Je vous ai dit, le coup d'État a été un instinct de survie. Des bandits, des Occidentaux contre le président Fakonde. Ils ont soutenu à cause de Simandouf aussi. Je vous avais dit dès le début. Je vous avais dit tout ça dès le début. Mais comme le Guinéen, c'est la démagogie qu'on aime, <rire> aujourd'hui, on est en train de voir le pays, la tenue. Et regardez ces pères de famille aujourd'hui. Combien de familles Combien de familles Combien de familles Regardez le visage des Guinéens. La Guinée avant le 5 septembre 2021 et la Guinée de maintenant Allez, moi, l'union m'a fenêtre. Espoir tes. Espoir yomuna. Au moins, tu avais un parent qui travaillait. Il y a ah, si je n'ai pas aujourd'hui, je vais aller demander à mon oncle, à ma tante, à mon cousin, à mon beau. Je vous avais parlé du ravitaillement de militaires. Ce que cela apportait comme aide aux démunis en Guinée. C'est-à-dire un commandant, même s'il a deux, trois sacs, lui, souvent même, il ne mangeait pas ça. Il pouvait donner ça à son beau, hein, à, son beau à sa soeur, ainsi de suite. Mais il va faire un abirinkana. Un abirinkuna, des vauriens, des tocards, des tonovides, comme des Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays Vous n'avez aucune notion de la République. Seulement, mentir, seulement. Alors fausse sauf mentir aux Guinéens. Sauf mentir. C'est tout ce que vous savez faire. Maintenant que le fer est chaud. Le feu est chaud derrière vous. Le, actuellement maintenant c'est pour dire. On va libérer euh, les fourniqués Mangue. Voilà. Vous pensez que Kunduno est bête. Vous pensez que fourniqués aussi est bête. Vous l'avez mis en prison. Pourquoi? Hein? <coughs> Bakari comme tu n'es pas éduqué là moi je suis éduqué moi je vais pas insulter moi je te bloque seulement comme tu n'as pas été éduqué là moi ici là ici là je contrôle tu mets tes bêtises je bloque parce qu'actuellement t'es né au coré, c'est là maintenant on va libérer phonic mangue on va donner euh, des autorisations de sortie à quelques anciens dignitaires, voilà, on va appeler les religieux, les sages pour dire, voilà, nous nous voulons la paix, comme c'est ce qu'ils fait, on va libérer, on veut ça. Vous n'avez rien compris. <rire> Wallah, vous pensez que vous êtes en train de jouer avec, vous avez dit que vous avez 10 points, que non, vous avez besoin de 24 mois, 20, déjà 5 est épuisé. Vos 10 points là, rien n'est fait d'abord Vous n'avez rien compris Si vous pensez que vous êtes en train de jouer avec les gens Moi je vous ai dit Mamadi partira avant même Les 24 mois là Ce qui reste, Inch'Allah Mamadi partira avant les 24 Les 24 mois là matou a dit péter A dit Kobeka. Faites venir des français Les 500 là c'est petit Envoyez encore 2000 soldats français Ce n'est pas en Guinée il y avait l'armée française, nous on a pris notre indépendance On a dit non à la France Maman dit Allez-y encore signer Allez-y encore signer des accords Envoyez des français comme vous voulez Mais ce n'est pas en Guinée Vous pensez que c'est cadeau les français qui sont en Guinée aujourd'hui Allez-y à, allez à Frecaria, vous allez voir Même des pistes d'atterrissage ils ont tout mis là-bas. Tous nos militaires sont sur écoute. Les appels rentrés en Guinée sur écoute. Et comment mettre un tunnel de, de, de, de, de, de, de, de l'ambassade de France au palais secouturéen comme, comme ils le font en Côte d'Ivoire. Là, ça devient de protéger. Tout président qui doit venir en Guinée doit être soumis au dictat de la France. Quelqu'un comme président Fakonde qui a dit non là. Coupons le cordon ambilical. Non, ils ne veulent pas des gens comme ça. Vous n'avez rien compris. Ou ce n'est pas en Guinée. Je vous ai dit, nous, vous savez ce qui va nous aider? C'est ces, ant, ces, ces mouvements-là anti-français. Ça, ça va nous aider. Vous avez vu euh, les gens, les, les membres du CNRD, quand ils sont venus. Non, l'aéroport, on donne à Sécoutouré. Oui, la résidence à Bellevue, on donne à la famille de Sécoutouré. Tout ça, c'était pour nous tromper. Pour faire croire que non, qu'ils sont dans l'esprit de Sécoutouré. Bien vrai, l'affaire de drogue qui a précipité le coup d'État. Je vous avais dit les deux raisons le programme du président Faconde, couper tout à la France. Et les leaders-là. Ils sont tous des narcos. Amin narco. Balaz, narco. Amara, narco. Là, il m'a dit narco. La pression était sur eux. C'est pourquoi ça a été brutal, ce qu'on a vu le 5 septembre. Contre leurs bienfaiteurs, soutenus par la France et autres. Côté fort. Mais il faut que les gens se réveillent. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas faire le troisième mandat le problème où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas troisième mandat, ce n'est pas RPG, ce n'est pas UFDG, ce n'est pas l'affaire de Peul, Soussou, Malinke, Forestier. Le pays est pris en otage par des bandits, soutenus par des par la France, en un mot. Vous voyez Leur, leur émissaire, Kabina Kumara, avec les, les, les Macron, oui, comment on doit faire pour garder le système on, pour qu'on pille la Guinée les cabines de Et moi, il a gagné taquine monnaie Non, Ibrahim Diane, moi je suis au courant. Toi, tu parles que Dumboya a construit pour ses soeurs. Dumboya a demandé combien il a mis sur le compte de Djaba, euh, sa fille, en Suisse. Dumboya est venu, il a volé 30 millions. S'il ne construit pas pour, pour toutes ses soeurs, on va lui demander. Il est venu, il a volé combien d'argent d'abord à la présidence. L'or qui restait là, qu'est-ce qu'ils ont fait du reste de l'or? Les plus de 1 milliard et demi de dollars, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces dép les dépenses? Et toi, tu parles de maison. Amara même a acheté une maison tout récemment, presque 2 millions. Toi, tu parles de maison. Mon frère, vous pensez que Dumbuya, c'est quoi? Dumbuya, c'est un bandit. On a affaire à un bandit. Dumbuya n'est rien d'autre qu'un bandit. Toi, tu viens, vous êtes en train de d'humilier, de, de calomnier sur ceux qui ont changé, qui ont aidé la Guinée, qui ont apporté quelque chose à la Guinée. Hein? Mais la Guinée, quand eux, ils viennent, oui, on a créé la criève, voilà, c'est les gens là, une année, il n'y a pas de preuve Ils ont pris des émissaires, ils ont pris des gens... Un peu partout pour fouiller dans les comptes à l'étranger. Rien. Rien du tout. Mais ils n'ont pas ils n'ont pas du tout honte de s'asseoir pour dire « Docteur Kassori a détourné 50 millions ». Et là le cerveau est là. On ne dit pas que quelqu'un, les gens ne profitent pas du pouvoir. Mais 50 millions, l'argent est quitté où C'est parti où Vous vous imaginez le volume Ça, ça va partir où sans qu'il n'y ait des traces Oye, il a volé 50 millions. Mais le Guinéen est là en train de... C'est-à-dire, comme disait le président Fakonde, plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit. Plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit. C'est incroyable. Des voleurs réunis comme ça. Alté, c'est faux qu'elle a. Djamanagné. Kaquel kambre Baya. Cambre Baya et trompé. Hein? Bon, regardez pour. Vous avez vu? Ce que je vous disais tout de suite là. Des candidats non admis au recrutement de l'armée, eux, ils sont à l'AB en train de protester aussi. Ceux qui sont même admis, ils sont en train de prendre leur matricule pour donner à d'autres aussi. Moi, je vous avais dit le recrutement. là. Dès le début, je vous avais dit. J'ai dit, c'est du tape à l'œil. Et comment se fait que le pays n'est pas en guerre On a encore plus de 16 000 éléments dans l'armée. Le pays n'est pas menacé. La fonction publique, il n'y a même pas d'enseignants. Quelque part, on ne recrute pas là-bas. La douane, il y a des gens 15 ans, 10 ans d'expérience. Ils font le recrutement, ils ne prennent que leurs parents. Demandez-les de faire sortir la liste de ceux des recrues de la douane. Vous allez voir. Ou alors ils ne prennent que leurs parents. Ça dit quoi? du jamais vu dans le monde. Ça dit ils font tout entre eux. voilà. Ils font pensant, en pensant. Si la Guinée peut aller comme ça. Si la Guinée peut aller comme ça. Si ce n'est pas pour pousser les autres à se rebeller contre nous. C'est ce que le Président Al fakonde a toujours évité. C'est pourquoi il les a dit ici, c'est un cadre malinqué, c'est des malhonnêtes. C'était ces gens-là. Parce qu'eux, ils voulaient tout. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui ont combattu le Président Al-Fakonde. allez vous allez vous mordre les doigts. Vous allez dire, ah, déjà, c'est les politiques qui nous trompaient sur le Président Al fakonde Déjà, le Président Al-Fakonde voulait l'intérêt de tous les Guinéens. Je vous avais dit, mais allons-y seulement, vous allez comprendre. Avec le temps. Ceux qui ont diabolisé le président Fakonde hier. Les Kouyaté et consorts là. Ils sont comment aujourd'hui Avec le CNRD. Et pourtant, eux, ils étaient en France là-bas. FNDC, en train de tout dire. Sur le président Fakonde. Mais vous allez voir. Ceux qui sont autour de, du CNRD là. Kumara. Et, et Lass, Lass, Lassana euh, Kouyaté. Ousmane Kaba. Les ce ne sont que leurs parents. Nos parents seulement. On vous avait dit, mais vous n'avez pas compris. Vous avez dansé. Vous avez dit, oh, l'enfant béni. Voilà <rire> et vous allez bien connaître le CNRD. Vous allez encore connaître. Et vous allez vous, allez vous confesser pour dire, non, celui dont on a combattu, ce n'était pas notre ennemi. Voilà. Voici un maudit ici qui dit, que non, pourquoi le troisième mandat moi, moi, je vous ai dit, en tant qu'activiste, j'ai soutenu le président Alpha Condé. Pour ce qu'il est en train de faire pour la Guinée. La Côte d'Ivoire, il y a troisième mandat, Alassane est en train de travailler. Paul Kagame, que Mamadi Doumbouya a pris l'exemple pour donner le nom du pont. Pour vous parler de quoi alors Bande de malhonnêtes. Pourquoi il a donné le nom du pont que le président Fakonde lui-même il allait chercher les investisseurs pour venir mettre, faire la pose de pierre? Et le bandit prend le nom, il donne à Paul Kagame. Toi, tu me parles de troisième mandat. Moi je pensais que tu allais me parler du bilan. Mais qu'au troisième mandat, c'est ce qu'on mange Et celui qui est venu faire le coup d'état Troisième mandat. Et celui qui a tué les gens Tu vas du courant. Par rapport à troisième mandat. Parce qu'il a appelé à un référendum. C'est au Guinéens de choisir. D'autres on dit on ne veut pas. Mais au moins, il a dit au c'est ça vous de choisir. Par rapport à celui qui a pris les armes. Qui a trahi son bienfaiteur. Bande de malhonnêtes. Ni d Elle dit au d'encapté yake. Au moins, l'autre a dit, même si d'autres ont dit non, non, on ne veut pas, non, tu, forcément, tu ne l'as pas fait. Mais au moins, il y avait un référendum. Même à la bara Ça, c'est justifié. Mais quelqu'un aujourd'hui qui est en train de vendre le pays à la France, un légionnaire, un bandit, es. est-ce qu'on peut comparer ça L'ancien là. Là, là. Là, compte était là. L'ancien Raconte a fait combien de mandats Alors, qu'elle collabore. Ils étaient là, ces cadres malhonnêtes, ceux qui sont avec Doumbouya. Ils ont dit non à Ils ont dit non à la Sara Konte. Ils non à la Sara Konte. Ils ont non à Ils à à la Parce que le président Fakonde, il les a fait confiance. Ce que je suis en train de vous dire, si c'était un forestier qui avait fait le coup d'état, ce qu'ils sont en train de dire là, ils n'allaient pas le dire. Si c'est un, un, un peuple qui avait fait le coup d'état, ou un sousou, -sous, c'est malhonnête ce qu'ils sont en train de dire. Ces ethnos là, ils n'allaient pas le dire. Yeah. Nous, on pensait qu'à être, à être le bilan là Présent, Le président Fakonde, malgré Ebola et consort, tout, l'économie guinéenne se portait bien. Il a organisé des élections avec des fonds propres. Le pays allait bien. Mais vous venez vous flanquer au troisième mandat. On dirait que c'est ce qu'on mange. Ah ouais, il n'y a pas de troisième mandat. Parce que c'est une année seulement. On a, les bandits ont arrêté. OK, il n'y a pas de troisième mandat. Il y a quel changement après ça Vous avez le troisième mandat. Est-ce qu'il a fait le mandat la même Est-ce qu'il a fait le mandat la même Doumbouya n'a pas maté les gens à Kindia. À Mamoua à Kindia. À Loufou à, à, à Oka -Fayaya, Bande de malhonnêtes. Nyangbolu. Dumbuya n'a pas tué des gens ici. Tout ça, ça faisait partie de son plan. De son coup d'état. Et après, pour dire non, ceci-là, ils étaient opposés au troisième mandat. Mais vous avez tous compris. Pourquoi vous ne parlez pas de ça Au camp de il a fini avec les jeunes forestiers là-bas. Pourquoi vous ne parlez pas de ça Pourquoi à Kindia, M. Condé et les autres Parce qu'ils savaient, si M. Condé était là, le camp de Kindia, de la manière Sadiba a empêché les gens de quitter à Kindia pour descendre sur Conakry. Tout ça, ça faisait partie de leur plan. N'y a Pensez que quoi al Hein si vous voyez que Sadiba était été mis, chef d'état-major, c'est lui qui a empêché les gens de, de, de, de Kindia à descendre sur Conakry. Tout ça, ça faisait partie, ils avaient déjà, ça dit, ils ont trompé le président Fakonde. Fermeture des frontières. À ce moment, certains disaient, il est contre peuple, il est contre le foutre. Non, non, non, c'était les mêmes personnes. Tout était fait exprès pour rendre le président Fakonde impopulaire. C'est parce que l'affaire de drogue, où ils allaient tous tomber, ils ont mis la pression vite. Mais chaque fois, on vous parle, mais vous ne comprenez pas. Chaque fois, on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous ne saviez pas dans quel problème nous sommes. Wallah, vous ne savez pas dans quel problème. Hein? Qu'au qu qu qu troisième mandat. On dirait qu'eux, ils sont nés avec la démocratie. Au Maroc. Qu'au troisième mandat. Thibault. Ici, au Canada. Benjamin Netanyahou, hein? troisième mandat. On dirait que eux, là, vous, vous êtes nés avec la démocratie, là. Hein? Au Mali, il y a eu combien de changements? Au Mali, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Et celui qui a fait le coup d'État, tuer des Guinéens. Celui qui a fait le coup d'État, prendre des mercenaires pour venir, caler la Guinée, ni Doyate. Si c'était les premiers jours, premiers mois même du coup d'État, actuellement si on parlait, voilà, vous pouvez tout dire. Mais une année combien de mois maintenant Une année sept mois, les bandits ont apporté quoi Eux qui disaient qu'ils ont la solution. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont apporté quoi C'est très bien qui nous a mis. Ils ont arrêté le président Fakonde. Mais les bandits l'ont apporté quoi La vie n'était pas meilleure au temps du président Fakonde. Le prix, de, le prix du riz, c'était comment L'insécurité aujourd'hui dans le pays. Combien de personnes meurent Bande de malhonnêtes. C'est-à-dire démagogie seulement. C'est ce que j'ai dit au début. Des, des, des gens, on les donne des miettes, c'est fini. Vous n'avez pas vu dans ces deux jours-là. Hein? Damaro, ils ne travaillent pas. Damaro, c'est les gens de RPG. RPG, plein pouvoir. Allez faire campagne. Laissez tout ici. Par conviction pour le président Fakonde. Qui m'a donné quoi? Je suis venu depuis le 5 septembre. Je fais des vidéos. Malgré tout, vos gars, ils insultent, ils disent tout. Est-ce qu'on a arrêté? Hein? Mais les démagogues, ils vont venir. Ah non, on les donne ça. On fait ça pour eux. C'est rentré, c'est sorti. Ils ne savent pas comment nous nous vivons ici. Bande de malhonnêtes Bon euh, L'autre sujet Il y a un autre sujet Les étudiants Les étudiants guinéens encore Ils m'ont supplié Ils m'ont supplié De leur dire vraiment que ça ne va pas Ça ne va pas Pourtant Mama dit les étudiants qui partaient au Maroc un moment, on l'avait vu avec le drapeau de la Guinée, vous êtes les espoirs de demain, nanani nanana. Les boursiers sont en train de crêver de faim un peu partout à travers le monde. Eh hein, Mamadi, eh hein, Mamadi, les gens sont en train de crêver de faim. Votre coup d'état. Ça dit, quand je m'assois des fois, vous pensez que les chantiers du président Fakonde, où vous partez, vous flanquez dedans pour dire, voilà, Mamadi est et ils ont accéléré ça. Qu'est-ce que Mamadi a monté pour lui-même Bande de vauriens. Où ils sont avec la France aujourd'hui, là Qu'est-ce que la France a pris pour donner à la Guinée Où on va dire, l'âme du lait, nos universités, ils ont rénové des écoles. On a vu les Guillaume Awuid ici, dès les premiers mois du coup d'état. Nous montrer des écoles. On dirait qu'eux, ils allaient le faire hein, en espace de six mois. Ils étaient là au début du coup d'État. Nous montrer. Vous avez vu, 11 ans, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien apporté. À part casser la maison de Seloudal et construire là-dessus. Montrez-nous des écoles. Mais allez-y demander les statistiques. Combien d'écoles, combien de salles de classe, combien de tables bas le président Alpha Condé a créé. Allez-y demander les statistiques. Mais les vauriens sont là dans la démagogie seulement. Cherchez à accuser les autres. Si c'est pour aller se flanquer dans la cour du palais Mohamed V, prendre des ministres, même pas un samedi, même pas un dimanche, des jours ouvrables, un pays où il y a le sérieux, ou un pays où ça travaille, on ramasse les ministres. On va, dans la, on va dans la cour du palais. On dirait des enfants, on dirait des bambins. On dirait qu'on est là. C'est incroyable, quoi. quoi. Et il trouve ça quelque chose. De... On a vu le président Fakonde. Quand tu veux faire du sport, il faut dire le sport, c'est bon. Toi-même, tu donnes l'exemple. Mais tu ne déranges personne. Le président Fakonde. il n'a pas fait appel aux ministres. Mais allez-y demander. Les maillots que les ministres ont portés, l'événement, ce petit événement, demandez combien d'argent ont été dépensés. Vous allez vous prendre la tête. L'argent qui a été dépensé pour ça, on pouvait rénover ou construire une école à l'intérieur du pays. Mais on est dans la démagogie. Ils sont en train de tromper tout le monde. Il y a eu quel, quel dialogue sérieux. Après leur tournée, tout ça, des milliards ont été dépensés. Vous voyez Charles Wright. Hein? Vous avez tous vu Charles Wright. Charles Wright, avec des, des éléments forts spéciales. Vous avez vu un ministre, un ministre de la justice ainsi Ça dit quoi, monnaie, c'est banal quoi c'est banal. C'est pourquoi je lui ai dit Charles Wright, tout ce qu'il fait là, c'est devant Mamadou. Sinon, il est sorti ici se flanquer devant tout le monde. Dans le bar qu'a que lui, il va nous faire rentrer en Guinée. Ça fait combien Le, le, le malhonnête, il est venu ici aux États-Unis. Je lui ai cherché. Il devait aller à la 125e, la mosquée Bascotte. Mais le bandit n'est pas venu. Le bandit n'a plus été. De là-bas, il allait directement à DC, à Washington. Cela, il avait dit devant tout le monde que nous, il pouvait nous faire entrer, non Un vaurien comme ça, là. Des bandits. Vous, vous pouvez faire quoi Ou lancer quel mandat contre qui Vous êtes légal où Bande de vauriens que vous êtes. Bande de vauriens que vous êtes. En tout cas, nous, on est là. De... Moi, je suis libre et puis je fais mon ouba. Tranquille. Ça pour vous dire que je paye les impôts ici. Je suis guinéen encore. Moi, je pensais que ça quand il se flanquait dans, les... dans, dans, dans le bar-café de Girassi pour dire, moi, j'ai un secret. Ce n'est na... rien d'autre. Je vous ai dit le secret. Moi, je ne voyage pas avec mon passeport guinéen. Le seul secret qu'ils avaient, ils ont pris nos numéros seulement pour donner... Euh, aux gens de Interpol, c'était tout. Il n'y avait pas de secret, c'était ça. Vous pensez que moi je suis maudit, je vais prendre le passeport guinéen pour voyager. Tellement que c'est des insolents quoi, tellement c'est des bambins. Même les anciens dignitaires. ils ont cherché le combat qu'ils ont fait. Voilà, Damaro, il a un passeport guinéen, voilà, on va faire ça, on dit qu'il est recherché. Là, si moi, je vais dans les pays arabes ou bien dans un pays de l'Amérique du Sud, paf, on m'arrête là-bas, je suis recherché. Et maintenant, ils vont, contact, ils vont les contacter, ils vont les dire de, de, de, de me ramener. C'était tout leur secret. C'était tout leur secret. Mais ils pensaient que nous, on n'est pas au courant de leur bêtise. Eux, ils pensaient qu'on n'est pas au courant de, ce, de leur bêtise, là. Moi, je ne suis pas maudit pour prendre actuellement autant du CNR de mon passeport guinéen. Non, non, non, non, non. Je connais déjà, <rire> j'ai été déjà averti de tout. Dans Charles Ouret, si c'est ça ton secret, sinon, moi je te dis, devant les Nations Unies, vous vous êtes caché. Sinon, quelqu'un que vous recherchez, pas hein, les gens, sinon c'est pour dire, ah, voici la personne, vous venez ici, vous dites aux autorités, le voici, il est ici, nanani, nanana. Mais bande de vauriens que vous êtes, vous êtes légal, Cambre balou, ma fait son narco-gouvernement. Donc, euh, la famille que Dieu nous aide, qu'Allah nous aide pour faire partie ces bandits, ces narcos du CNRD. Voilà. Et les forces vivent, comme on vous l'a dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à libérer les anciens dignitaires. Ça ne change rien. S'ils veulent, ils n'ont qu'à libérer les fourniques Ça ne change rien. Tout ce qu'on demande, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mamadou Doumbouya est un vaurien. On ne veut pas un toka à la tête de la Guinée la Guinée rigorge autant d'intellectuels de cadres capables de changer ce pays on ne veut pas ces voleurs on ne veut pas ces traîtres c'est ça la vérité vous avez pris le pouvoir du président il n'y a pas de problème mais nous on veut le retour à l'ordre constitutionnel vous n'allez pas garder ce pouvoir là et c'est là-bas ça va chauffer vous êtes venus ici la Guinée Djoulou. Quand on a mangé, quand bref, moi, mes kakou bêcalunya ya, quand l'homme a mais alors, tu te souviens? Quand le pablo sonne, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. On ne veut pas des arrogants. On doit être secrétaire de quel pays? Des tonovils comme ça, des voleurs comme ça, hein? Quand on, quand tout le diplômé talbroufoui, qu'à le nommer, qu'au passé quoi le paramolli, administration ma fenê, poubelle. Regardez au Mali, même quand vous regardez Assimi Goïta et ceux qui sont derrière Assimi, le, res le respect est imposé. Ibrahim Traoré au Burkina, quand vous prenez Ibrahim, les cadres qui sont derrière Ibrahim, le respect est là. Mais prenez pour nous. Eh, Allah. Eh, la Guinée de Quand vous prenez Mamadi lui-même d'abord, Sangba Sangba, zéro. Premier ministre, le dernier des premiers ministres dans le monde. Le dernier premier ministre dans l'histoire de la Guinée, Gomu. Et on prend un simple comptable qu'au premier ministre d'un gouvernement. Ça dit, c'est pourquoi il ne faut pas prendre un tonneau vide pour le mettre. Même le Coran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Que de choisir le meilleur d'entre nous. Et non pas dit de choisir le plus fort, mais on dit de choisir le meilleur d'entre nous. Comment est-ce que Mamadi perd le meilleur d'entre nous? Hein? Et Gomu en plus. Tu prends Mamadi. Ajoutez Gomu. Zéro plus zéro. Tu prends encore Amara 0. Idiamine 0. Tous ces gens qui sont à côté, zéro zéro. La Guinée va aller où? Hein? La Guinée peut aller où? Ils n'ont pas de relation. Rien. Vous avez vu quand ils sont venus ici euh, aux Nations Unies? Il fallait voir Goumou. <rire> Un simple visiteur. Walloy, même Charles Wright, quand il est venu pour la première fois ici aux Nations Unies, le premier jour, la salle où il a été, Bill Lloyd, il ne devait pas être dans cette salle. Je ne veux pas juste créer des problèmes. Mais Walloy, Bill Lloyd, Charles, Charles Wright, lui-même, il le sait. S'il écoute ma vidéo, Bill Lloyd, la première salle où il a été, c'était pas. Ils ne devaient pas être là-bas. Pour vous dire, c'est des amateurs. Ils sont venus, ils ont enlevé tous les diplomates. C'est pas tout récemment, là, ils ont pris les anciens du président Alpha Condé, les anciens ambassadeurs. Ils ne les ont pas repris encore. Parce que des tonneaux vides comme ça viennent, ils pensent que l'administration c'est du jeu. Ils pensent que l'administration c'est du jeu. On vient comme ça. On, on a accusé le président Alpha Condé d'avoir pris des anciens de n'a ancien Comté. Il ne les a pas pris pour autre chose. L'expérience. À cause de l'expérience, le président Fakonde les a pris. Son équipe, il était avec des gens du RPG qui n'avaient pas d'expérience. Tu vas les prendre pour les mettre dans l'administration. Vous avez vu la différence On a accusé ici le président Fakonde. Ah non Et il a pris les anciens de l'ancien Raconte. On ne les a pas pris pour autre chose. Pour l'expérience. Les crédits. Les baïdis. À cause de leur expérience. On ne les avait pas pris quoi parce que non, on devait les prendre. Si vous voyez que malgré les manifestants, malgré beaucoup de choses, le président Fakona <coughs> n'a pas eu de problème. Parce qu'il y avait des hommes d'expérience. Le bandit est venu. Hein? Le bandit est venu. <coughs> il vient, il pensait que c'est du jeu. Et on prend même des... Emma m'a Un simple vigile. Hein? C'est un métier noble. Mais... Quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Tu prends un virgin. C'est-à-dire, finit l'université, il n'a même pas de mention, bien rien. Il, il, il, il s'est débrouillé pour aller en France. Il était vigile. Il ne travaillait pas en tout, quelque part là-bas. Paf Parce que non, il était devenu le nafigui. Ah, telle personne a telle maison, telle a ça. Mamadou Doumbouya, pop Décret. Directeur général. À la, euh, je crois de son département-là. Euh, J'ai le nom de son département. Au ministère de la Sécurité. Et vous voulez que ça change. Hein Et pourtant, il y a des gens dans ce département-là qui ont 10 ans d'expérience. Toute personne qui doit être directeur. Le directeur peut être 10 fois calé qu'un ministre. Un ministre seulement. Ord, tant, tant, tant, tant. Tout le monde peut être ministre. Mais être un directeur Ce n'est pas donné à n'importe qui Tout le monde peut être ministre Et eh, eh, ministre tu viens Tu as des bonnes, bonnes personnes autour de toi Mais directeur Regardez il a changé tout Des gens Ils n'ont rien fait Rien du tout Au lieu de chercher à connaître Connaître leur expérience Non Les Amara ont nommé leurs copines Chacun a nommé son parent quelque part Comment est-ce que ça peut avancer? C'est ça le problème. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Ils n'ont pas d'expérience. C'est des toccards, c'est des vauriens. Ce n'est rien d'autre. Tous ceux qui ont accusé le président Fakonde, je vous ai dit, c'est mal connaître le Faman. Wallah, c'est mal connaître le Faman. Demandez même au sein du RPG, hey. comment le président Alphacondé, il tapait les gens. Donc, à plus forte raison, ce qui concerne la Guinée, ce n'est pas en achetant les montres des 400 000 ou des avions qui n'ont même pas été achetés. Des investisseurs qui viennent. Hein? Zogotay, ils ont donné, ils n'ont pas donné au, euh, au, à l'Indien qui les a donné l'avion. Est comment est-ce que le pays peut avancer Où est le sérieux où est le sérieux? On dit oui, ah, maman dit a la Guinée de l'avion. On vous dit, le ministre du budget, l'avion n'a pas été acheté, ça n'a pas été donné, ce n'est pas un prêt. Et vous êtes content dans ça. C'est l'avion-là qui transporte des fois leur drogue. Et le Guinéen là, avion. Toi tu n'as même pas de passeport. Toi, tu es content à quoi avion? Toi, tu n'as même pas de passeport. C'est toi qui es content. Et on a eu avion. Tu gagnes quoi dedans? Mais on met 14 500 personnes à la retraite. L'argent là, on peut acheter 10 avions dedans. On fait souffrir des Guinéens. Toi, tu ne vois pas ça. Hein. Ces avions-là, toi, tu n'as même pas de passeport là. Tu, es, tu ouvres tes dents. Hé, hey, on a un avion. Oh, non. Moi, je ne sais pas comment on va éduquer vraiment euh, c est, c est, euh, cette population-là. Tellement, il y, y a tellement de fisseries wali en parmi nous. Bon. Euh, je vais terminer avec ça. Les deux qui sont venus, d'après eux, qui sont venus chercher leur agrément, est-ce qu'on a besoin de prendre toute une équipe? Mais je vous dis, j'ai reçu des infos, ils étaient dans un département aujourd'hui, ils, ils ont vu les gens là, ils ont demandé plus de 200 millions, ils ont demandé plus de 200 millions à ce département que c'est que Mofasori a dit, que eux, ils ont la solution de ça, que... Il euh, y a Saraka dans l'affaire de Mofasori Donc, ils ont demandé plus de 200 millions Quand il y a plus de 200 millions dans l'ouboum Quand Mofasori a fait que Saraka te comme ça ko Saraka y a l'ouboum <rire> Ça dit, moi la vie là Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité toute personne qui n'a pas pu changer sa vie ne peut pas changer moi ma vie. Je sais pas si vous me comprenez. Nete c'est qu'à mon doier, caier Troya positionne. Quoi les dîner Makonya, connais aller Makonya. Non non non non. Je ne peux pas. Moi mon cerveau je peux pas prendre ça. Toi tu souffres, as-tu trôné? Quoi les disais? Quoi les dîner la signer? Matata est là. Aller diseraka bolanya. Ma aller bravo. Ala luko no mado. Atese seraka bolawonye. C'est ça mon problème. Ne bra il a banani. Diamant il a boro. Oh, sani il boro. Fembe il a à Ndi madosoma ou la m'a konon. Mademene qui ignoncié. Mais moi je vois la personne. Même chaussée qu'il porte, ça va pas. Mais il va dire que lui connaît moi mon démain. C'est ça mon problème. Vous avez vu, je n'ai pas parti. Ndi ka kala Ne Mri la famille la a watina. Il a famille baranya La de Wankou Moi je vous ai dit tous ces trucs-là. Moi, je prends seulement pour rire. Hein? Moi, je ne fais que rire seulement. Eh! Qu'on aura frit mon il est temps qu'on aura frit ton Oe, me donner la siné, au tabouro. On a fait le de la signer. Ma Fonko, sur ma brèbre, ma lui aide. Mais au couronne, il barawara. Almami, brèbre, lui aide. Mais au couronne, il est barawara. Hein? Moi, brèbre, lui aide, mais moi couronne, barawara. Je sais pas. Ma ne ma C'est pas si vous me comprenez. Je ne le ferai jamais. Quelqu'un sait qu'il va manger demain, il n'a pas ça. Moi, je vais aller lui expliquer mon problème. Quel problème problème Un bien sur galer. Voilà, au donc euh, moi je vais m'arrêter ici, voilà. Donc euh, ils ont demandé 200 millions. On m'a dit <rire> que plus de 200 millions d'Alouma. Quand vous raconteront <rire> ah, Mofasori là, qu' Mofasori coco sera camité. Quand de quand de sera cadet. Il ne banni il ne banni son il ne banni deux zolié Ah deux zolié raconteront m'a dit depuis la y a fait qui est. Toi tu veux pas les voir. Ils sont allés dans les ministères qu'ils ont besoin de 200 millions pour faire le truc, eh, pour faire un eh, sacrifice pour toi, pour t'aider. Pour et toi, tu refuses de les voir. Maman dit, eh, mon Fassori là, envoyez-le, quest Quoi a fait qui est Donc, euh, il y a un Donc, là.